Avec ma présentation. Euh, donc je vais vous parler un petit peu d'AST en, en Python. Donc, euh, qui n'a pas bien suivi ses cours à l'université ou n'est pas à l'université ne sait pas du tout ce que c'est qu'un arbre syntaxique. Il n'y a pas de honte à, à lever la main. Hein. D'accord Donc, j'en parle un petit peu quand même pour que pour vous raccrocher aux branches. Mais euh, avant ça, je vais parler d'un des grands problèmes euh, de Python c'est euh, voilà, euh, DAO euh, Quer, DAO SAISE. Triunan, TriDao, Tritri, -tri, Tripevar, Tripem, Gast. Euh, ça fait beaucoup trop. d'accord Et on ne change pas tous les. Euh, voilà, C0.3, plus 11 Il y a eu 8 ans entre deux versions. Et là, en 8 ans, euh, on a eu tout le carnaval. Ce qui n'est pas un problème, sauf si vous essayez d'écrire un logiciel qui est compatible avec tout ça. Vous avez un petit peu le choix. Soit vous décidez de vivre dans le passé. D'accord Par exemple, vous travaillez sur un cluster avec une bande d'admin 6 pas très sympathique et donc vous restez en 2.7 et voilà. Ou bien vous, euh, vous vivez dans le futur hein. et donc là, vous n'êtes même pas sur ce slide vu que euh, vous pouvez aller plus loin que ça. Ou bien vous essayez euh, de vivre dans le passé en regardant le futur. C'est-à-dire d'essayer d'être compatible avec tout ça. Ce qui est très frustrant parce que vous voyez tout ce qui peut exister. Euh, il faut que ça tourne sur les nouvelles versions mais vous ne pouvez pas profiter des nouvelles fonctionnalités. Et... Euh, sans faire de politique, on a un petit peu un extrême, un autre extrême, et le centre, et donc la majorité des gens essayent, enfin, beaucoup de personnes essayent d'être dans le centre pour que tout le monde puisse utiliser leur logiciel. Et il euh, y a tout ce qu'il faut euh, en Python, quand on reste bien euh, dans les rails, pour euh, écrire euh, du soft portable, de ce point là, ça se pose assez bien, vous pouvez utiliser le module 6, module 2-2-free, euh, pour euh, se raccrocher aux branches et, et tenir la route. Sauf, si vous essayez de faire quelque chose qu'on fait pas trop, qui n'est pas trop dans la culture Python, qui est d'essayer de faire de l'analyse statique d'un langage dynamique. Ce qui déjà est impossible par défaut. On, si vous n'en êtes pas convaincu, on va voir un, un tout petit exemple. Mais euh, il y a quand même, surtout là, dans les dernières années, vous avez entendu parler peut-être de MyPy pour essayer de faire du, du typage statique, ou de la vérification de type statique en Python, il y a tous les PyLin, PyChecker, etc., il y a toutes les IDE, PyCharm, qui essayent quand même de dire « Ah, c'est bien les côtés dynamiques de Python, mais si on pouvait faire des trucs en statique, eh bien, ça nous aiderait un petit peu. » Et pour ça, on a besoin de compiler, parser le langage, ce genre de choses. Et on est plutôt bien fourni. Il y a ce module AST dans la lib standard, qui nous permet de partir d'un point py et d'avoir une représentation sous forme de code, donc sous forme d'arbre, de notre euh, code et ensuite on essaie de l'analyser, de lui faire dire des choses. Sauf que chaque version, le module, il change, c'est normal, vu que le module c'est une représentation du langage. Quand on rajoute un mot-clé, eh bien on change euh, le comportement du module. Donc là où rajouter des parenthèses autour d'un print, ça va, on, on s'en sort, là euh, on ne change pas uniquement l'interface, on change vraiment euh, tout le contenu. Donc si vous voulez écrire un code portable pour parser tout ça, eh bien, euh, vous êtes bien dans le lagaine, et, et on va essayer de, de voir ce qu'on peut faire. Donc avant ça, un petit peu d'auto-promotion, euh, je suis ingénieur R&D dans une boîte de sécurité informatique, Quarkslab. donc je fais de la compile pour eux. Euh, je suis, il se trouve aussi que je suis encore chercheur associé à Télécom Bretagne, et euh, j'ai euh, développé avec Pierrick Brunet un, euh, un compilo Python vers euh, Code Natif, pour le calcul scientifique, Python. Qui, dont je ne veux pas parler trop ici mais qui se trouve être important pour la suite de l'histoire donc pour ceux qui n'ont jamais fait de qui n'ont jamais vu le module AST un tout petit rappel Donc, c'est un module standard euh, bon là je l'ai mis en, en français mais sinon ce serait crampoise hein, donc je suis très déçu de ne pas être dans cette salle là d'ailleurs. donc bon, le faire breton c'est bien aussi on peut parser une expression Python donc ça c'est une expression Python qui fait la, la concaténation de, de deux chaînes on récupère une représentation de euh, cette chaîne et ensuite on peut, demander, on peut travailler dessus le parcourir comme on parcourt un arbre et on peut aussi lui demander d'avoir une représentation de cet arbre là et donc cette euh, simple expression là d'un point de vue informatique par le module AST c'est un, un module Python qui contient une liste de statements là un seul statement qui se trouve être une expression une expression qui a comme euh, valeur un opérateur binaire le add entre un élément à gauche et à droite, est la galette et la saucisse. La spécialité Rennes, d'ailleurs. On n'entend vraiment pas parler de ça dans, dans le Finistère. C'est vraiment un, un truc de galop. Hop. Et si vous voulez vraiment voir un arbre, on pourrait le voir comme ça. On a notre module qui contient une seule expression, un binop, avec les opérandes. Et quand on travaille là-dessus, eh ben, on pourrait, par exemple, un optimiseur pourrait se dire « Ah, ben oui, mais euh, là, j'ai deux chaînes constantes, je fais la somme, donc euh, je pourrais optimiser ça en faisant euh, la concaténation et pas faire l'opération. » Chose qui ne se fait pas du tout en Python. Hein. Si vous regardez les sources de ces Python, alors quelque chose qui ne se fait pas du tout en ces les sources de ces il y a une seule optimisation qui est de regarder sur une petite fenêtre si on ne peut pas fusionner quelques opérations de bitcode. Il y a zéro optimisation euh, qui se fait en Python. Même le moins haut euh, ne fait qu'enlever enlever les, les asserts. Donc euh, ce pas du tout dans la culture du langage, mais on peut quand même faire de la complétion automatique. Par exemple, dire que ça, ben, le type de retour, ça va être une chaîne de caractères. Donc, si je demande la complétion, je vais pouvoir avoir les méthodes de str. Mais, il euh, y a un petit problème. En Python 2, si je passe la jeunesse, il que je demande de l'afficher avec un print. Donc, si je regarde le dump de ce truc-là, j'ai bien un module, on s'en sort, avec un seul statement. Et là, on n'a pas un appel, on a un nœud particulier qui est le nœud print, et c'est normal, parce qu'en Python 2, print est un mot-clé du langage. Donc, euh, bah, ensuite, voilà, il dit comment il doit afficher son truc. Et en Python 3, il y a eu une promotion, ou, enfin, c'est une question de point de vue, euh, il y a eu une évolution, voilà, même les Pokémon évoluent. Euh, on parse exactement la même chaîne, et là, on voit que au lieu d'avoir un statement print, on a une expression qui est en fait un appel à la fonction dont le nom est print, donc, c'est plutôt la euh, fonction qui va regarder dans cette variable-là à quoi est bindé cet identifiant, et avec certains arguments, etc. Donc, le même, là où on voit le problème, le même code va avoir une représentation pour le modularité complètement différente. Là, on doit cliquer en haut, on doit traiter un mot-clé du langage, en bas, on traite un appel de fonction. Donc, pour un compilateur, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Et si on veut avoir une abstraction pour traiter les deux correctement, eh ben il faut se lever tout. Donc euh, toujours pour vous donner un petit panorama de ce qu'on peut faire avec le module AST et pour préparer la suite. Euh, dans le module AST, il y a cette classe notre qui permet de parcourir un arbre. C'est pour se raccrocher au pattern visitor. Et comment ça s'implémente en Python Et bien, euh, enfin, du moins dans ce module là, ils ont pris le parti d'avoir un générique visite qui est capable de, dynamiquement, en fonction du type du nœud, choisir comment on, on va le visiter. Et donc là, une façon d'avoir euh, ce cette version-là, eh ben, c'est de décrire un visiteur qui va dire à chaque fois que je rencontre un nœud, j'ai augmenté mon niveau d'indentation, et je vais afficher le type du nœud avec le bon niveau d'indentation, et ensuite j'appelle le, le visiteur générique du parent. Donc ça, c'est une façon de dire à chaque fois que je rencontre un nœud, qu'est-ce que je fais et Là, je fais quelque chose bon, qui est générique en fonction du type. Je traverse et je change mon indentation. Donc ce, cette classe-là, notre visiteur, est assez pratique. Elle est dans la lib standard et on peut aller euh, dériver de ça pour implémenter nos parcours d'arbres. Donc on est content, on reste dans les, dans les rails. Et euh, comment est-ce qu'on fait la, la spécialisation en fonction euh, d'un nœud eh bien, là où on a un pattern visiteur qui va se reposer sur de la surcharge dans les langages comme Java ou C++, et eh bien là, on fait quelque chose d'assez épithonique et rigolo. C'est-à-dire que le, le visiteur d'un nœud, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, va calculer le nom de la méthode dont on a besoin pour visiter ce nœud-là. Donc, eh bien, il regarde le type du nœud, il récupère le nom, il crée le nom de la méthode. Donc là, ça va être visit underscore module, visit underscore name. Il va regarder si... Dans la classe courante, il y a cette méthode-là, getAttre. Avec le troisième paramètre de getAttre, on dit, ben, si on ne te voit pas, on fait un, une méthode générique, dont on parlera un peu après. Et on va visiter, donc, soit avec la méthode spécialisée, soit avec la méthode générique, le nœud en cours. Donc, c'est euh, émerveillant de. de, de c'est très concis. C'est très élégant, très pitonique. Et la visite générique va se faire par introspection. Chacun des nœuds a deux types d'attributs des champs et des attributs. Les champs sont les nœuds de l'arbre et les attributs sont juste des, des petits des infos spécifiques à ce nœud-là. Donc on va parcourir tous les champs. On va regarder si c'est une liste. Là, il y a un petit traitement particulier. On va particulier. On va visiter tous les éléments de la liste. Et puis sinon on va euh, appeler le visiteur sur les champs suivants. Donc là on a un parcours générique de l'arbre en fonction de, de, des nœuds qui sont des fils et des attributs qui sont disponibles. Et euh, on peut s'inspirer de ça, moi ça m'est arrivé d'avoir euh, à écrire des parcours d'arbres. Ben, euh, avec juste ces deux méthodes-là, on a un framework générique pour faire euh, le pattern visiteur, mais de façon complètement euh, euh, différente des, des classiques. Problème, on a des arbres différents, avec des nœuds différents, des types différents. Comment est-ce qu'on va faire pour les parcourir Parce qu'il y a des nouveaux nœuds. Euh, YieldFrom n'existe pas en Python 2, donc hop, un nouveau type de nœud dans l'arbre. Euh, name constante. C'est assez rigolo quand on regarde la l'AST et son évolution, parce que c'est une façon euh, différente de découvrir les nouveautés du langage. Je fais... Ah tiens, ce mot-clé, name constante. À quoi ça peut correspondre ce truc-là en Python 3 Ça n'existe pas en Python 2, les name constantes. Eh c'est true et false. True et false, avant, étaient juste des identifiants qui euh, venaient du module built-in et qui étaient chargés. Eh bien, là, non. Promotion, là, vraiment, on rentre dans le... Voilà, true et false sont des constantes nommées. Et donc, ce qui fait qu'on peut pas les changer comme on pouvait, je suppose. Mais je n'ai pas vérifié ce point-là. Euh, print a disparu. Try finally euh, a disparu, a été fusionné avec euh, le nœud try. Donc, il y a plein de petits changements de la syntaxe. Et vous imaginez, même pour quelqu'un qui a traité la syntaxe de Python 2, oh, bah, zut, mon try finally s'est transformé en try. Il y a des nouveaux attributs qui ont été rajoutés. Comment je fais pour m'en sortir Hop. Et puis, euh, function dev, par exemple. Vous savez, Python 3, on peut rajouter le, le champ returns pour donner une information quelconque, d'ailleurs. Euh, classe Def un champ Keywords. Alors, vous savez, purée, moi, je n'avais jamais navigué dans ce côté-là de Python. Lors dans un classe Def, il y a le mot-clé Keywords. Et bah, du coup, j'ai découvert qu'on pouvait spécifier la métaclasse avec un mot-clé Keywords euh, dans la définition. C'est assez rigolo de, de découvrir les nouveautés d'un langage, mais vraiment par, euh, par la définition, quoi. Et donc, pour gérer tout ça dans un harmonieux, euh, on va faire euh, comme euh, Trunk et Goten, on va fusionner. Donc, quand il y a des nouveaux nœuds qui sont ajoutés, qui n'existaient pas avant, et ben, on les rajoute. C'est-à-dire que si on veut traiter Python 2 et Python 3, ben, il va falloir traiter et les calls et les statement print. Ceux qui ont été supprimés euh, d'un à l'autre, ben, on va les garder parce qu'ils font partie de l'histoire. Et euh, supprimer euh, l'histoire, il n'y a que dans les révolutions qu'on fait ça et... Euh c'est pas toujours joli. Et puis, quand on a un nœud qui a eu des modifications internes, on va essayer de fusionner les représentations anciennes et nouvelles. Et c'est là où ça peut être un peu technique, suivant les... les nœuds. Mais ça va nous donner, en gros, on a... Alors au début, je voulais l'appeler MAST, pour multiple AST, c'était bien. Puis, je trouve que c'est un module d'astrologie. Quelle idée et, euh, et ensuite, donc Picon FR annoncé en Bretagne. Il se trouve que Gast, ça veut dire euh, Fichtre. Et donc euh, voilà, ça, le, le nom est vraiment choisi pour pouvoir le présenter ici. Et donc il y a un convertisseur pour partir de la ST Python 2 vers cette représentation unique, et un pour partir de la ST Python 3 ou des différentes versions pour aller vers cette représentation unique. Et donc c'est en gros l'union de tout ce qu'on de ça et de ça pour toutes les versions. On le met là-dedans et on gère les conflits comme on gérerait un merge dedans Git à la main. On ah, pourrait dire, ah bah oui, mais euh, je suis très déçu. Moi, j'espérais que tu allais me donner une représentation commune, magnifique, et que tes prints vont être transformés en call, et comme ça, j'aurais pas du tout besoin de m'embêter avec le, le type print, vu que euh, je vais gérer euh, ça comme un call normal. Mais euh, ça, c'est d'une naïveté euh, incroyable, parce que si quelqu'un met dans son code, en Python 3, print égale str, et que moi, mon statement print, je le transforme en un appel à la fonction print, et eh bien en fait, j'appellerai la fonction str. Alors vous pourrait dire, bah ouais mais le gars qui écrit ça de toute façon il mérite bien d'être puni. Mais euh, non, on vit dans un monde conservatif en compilation. Euh, on n'a pas le droit de.. Enfin, Peut-être que la personne voulait euh, remplacer print par un truc qui va aller écrire dans un fichier, et donc il s'est dit Ah oh, mais attends, il y a une façon super, c'est que je vais faire du monkey patching sur print, comme ça tout va se loguer dans un fichier, et j'ai pas besoin de m'embêter. Euh, bon, c'est discutable comme point de vue, mais euh, on ne va pas être coercitif. Euh... Une autre chose amusante, d'après vous, euh, je fais donc je suis en Python 2, j'ai un code que je mets dans une, dans une chaîne de caractères qui fait from future import print function print 1 je fais un ast dump de, du parsing par Python 2 de ce code là, qu'est-ce que je récupère comme type pour ça Et là c'est excellent. Est-ce que je récupère un print Est-ce que je récupère un call Eh bien je récupère un call. C'est-à-dire que L'AST a été changé. Ce que fait from future import print fonctionne. ça fonctionne vraiment au niveau du langage. Il change la façon dont le parseur va se comporter vis-à-vis -vis de la suite. Ce qui est d'ailleurs oh une des raisons pour lesquelles il faut le mettre au début, parce qu'on sent bien que le parseur, en milieu de, en, en milieu de chemin, il ne va peut-être pas changer de mode. Mais c'est voilà, une autre chose qu'on découvre sur le fonctionnement interne de Python quand on commence à, à jouer avec cette partie-là. Donc ça fait un petit peu ce que vous espériez... Euh, pour le nœud print, ben vous avez juste à mettre ça en haut et ça le fera pour vous, mais c'est vous qui... Voilà. Euh, beyond. beyond, ça veut dire petit, hein, Morbihan, petite mère, gobe du morbihan euh, C'est pour montrer qu'on peut faire un générateur de AST 2 ou 3 vers un AST générique en étant le plus concis possible. Donc première partie, on va faire une, une classe générique, donc euh, AST to GAST et GAST ou AST. Euh, juste avec, donc là euh, une, ça c'est une sorte de factory sous forme de fonction qui va aller générer en local une définition de classe qui va, va capturer une référence sur tout et euh, va nous renvoyer notre classe spécifique donc on va avoir à chaque fois une classe translator mais à l'intérieur va y avoir des références sur le module d'origine donc est-ce qu'on veut faire tout gast ou tout ast donc euh, là ça ressemble un petit peu à de la à de la métaprogrammation pour ceux qui viennent du C++ et là en un seul, on a là, les trois quarts du module en un seul slide, alors ça c'est rigolo de la même façon qu'on avait un générique visite où on se basait sur le type, on récupère le type du nœud en cours, on en crée une instance vide, constructeur par défaut, ensuite pour chacun des champs, eh bien, on va visiter avec notre visiteur, on a vu ça un petit peu avant, ce champ-là dans le module d'origine et l'injecter le, le, le, dans notre classe. Donc on est en train de construire un nœud qui représente le nouvel AST en visitant tous les nœuds de l'ancien AST. Pour les attributs, ben on ne peut pas les visiter, c'est par définition de l'attribut, donc on va juste aller les copier, mais seulement s'ils sont là. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur mettre une valeur non, c'est comme ça que, ça que se comporte le module en euh, AST de base. Et donc juste avec ça, et ben on va dire en gros, tout ce qui vient d'avant, on va le copier dans le nouveau en faisant une copie profonde, mais ce n'est pas un deep copy parce qu'on a la possibilité de spécialiser le comportement pour certains types. Et par exemple, si je veux juste... Euh, donc GAST ressemble beaucoup à Python 3, sauf dans certains cas, et par exemple le, la function def, eh ben, j'ai besoin de représenter le returns, je vous en ai parlé, sauf qu'en Python 2, il n'y aura jamais de returns. Donc s'il n'y a pas de returns en Python 3, il y a un, un non. Et là, ben, on va juste spécialiser le comportement de notre visiteur pour function def, ce petit nom là qui vous rappelle ce qu'on a vu au début. On visite les fils de façon générique et on rajoute juste notre champ par défaut. Donc on peut aller chirurgicalement changer le comportement pour les nœuds qui ont changé. Et euh, comme on fait toujours un plus de la même façon en 2 et 3, et bien là la moulinette par défaut nous crée notre nouvel arbre. Et le copy location se permet de copier les, les numéros de ligne et de colonnes pour avoir des beaux messages d'erreur. Donc le seul cas qui est exceptionnel, c'est de façon assez cocasse, euh, le raise. Puisque en Python 2, on a la possibilité de dire je vais renvoyer une exception de ce type-là, ça va être sa valeur, et voilà la traceback associée. Et euh, la seule façon de faire ça en Python 3, c'est de faire un raise except val.with traceback. Et là, vous vous en dites, ah oui, il y a une faille dans ce raisonnement. La faille n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle est là. Ce truc-là a été ajouté. Et de la même façon que quelqu'un pourrait s'amuser à surcharger print, enfin redéfinir print, et bien il pourrait redéfinir with traceback. Mais là, j'ai envie de dire que le gars qui a envie de faire ça, eh bien, euh, il mérite que ce qu'il va récupérer. Euh, donc, euh, mais euh, voilà. C'est la seule faille qu'il y a dans, dans GAST. Je n'ai pas, pas voulu avoir les deux façons de représenter RAISE, mais du coup, il y a cette petite transformation syntaxique qui est faite. Bon, tout, euh, tout ce qui, On a gardé exactement la même API que le module AST, donc tout ce qui est dans AST est dans GAST, mais bien sûr, elle ne fonctionne que sur notre nouvelle représentation. Pour passer de l'un à l'autre, il ben, y a les noms euh, qui font ce qu'on espère qu'elles font vu leur nom. Et le seul changement, c'est quand on fait euh, gast.parse, on ne récupère pas un AST du Python en cours, mais on récupère euh, l'AST générique. Voilà. Donc à, à part ça, euh, vous pouvez remplacer directement votre... Euh, si vous utilisez module AST, ben, vous changez... Vous euh, import ast en import gast as ast et tout continue à fonctionner comme avant sauf pour les, les nouveaux nœuds bien sûr si vous voulez lire la doc eh c'est bien fait pour que vous n'ayez pas envie puisque il y a la grammaire de gast qui est disponible comme elle est disponible pour les modules ast python 2 et python 3 mais il se trouve que quand on, on est habitué ben c'est exactement ça qui nous sert de, de référence donc euh, je l'ai écrit de la même façon que c'est écrit pour python 2 et python 3 euh, bah, quand on écrit une libre, il faut bien qu'elle soit utilisée par quelqu'un, sinon euh, elle ne sert à rien. Donc euh, il se trouve que le logiciel, il y a Olivier Grisel qui me tente à chaque picon à faire, en me disant « Ah, quand est-ce que Python euh, supporte Python 3 ?» Et bien maintenant, grâce à GAST, euh, on a un premier pas qui est fait euh, vers ça. Et on a un petit moteur d'inférence de type qui est générique du coup entre euh, Python 2 et Python 3, euh, qui est en train d'être développé, euh, TOG. Et euh, tous les modules, AST Optimizer, Bandit, de OpenStack, Asteroids, euh, de Logilab, et ben, pourraient utiliser GAST pour, euh, pour être plus générique, ou pour déléguer cette partie-là. Voilà. Une dernière référence au, à PiconFR de l'an dernier, il y avait une très bonne présentation euh, sur Tox et Tamour. Et ben, il se trouve que quand on le but, c'est d'écrire un module qui est compatible avec toutes les versions de Python, eh bien, on écrit juste ça, hop là, et on dit, euh, vas-y, lance ma suite de tests pour toutes ces versions de Python, et ben, euh, il faut que la, les traductions euh, se passent bien. Et euh, bon, il se trouve que là, ça se passe bien, sinon j'en parlerai pas. Alors, avec le petit challenge, euh, récupérez une version de Python, donc vous récupérez les sources très facilement, et essayez de les compiler. Ah, bah oui, mais c'est plus la même dépendance sur la Zlib qui n'est plus disponible. Enfin, il y a plein de petites choses rigolotes, mais euh, voilà, bon, ça, ça apporte un peu de piment euh, à la partie test euh, qui, sinon... Euh, est un peu fade. Donc, euh, Trugarez, merci beaucoup euh, à Logilable parce que c'est eux qui m'ont inspiré l'idée, là, en discutant sur Astéroïdes, et ils embauchent, ils m'ont dit, il oh, faut que tu dises, alors, on est cool, ça, c'est vrai. Enfin, euh, du moins, avec moi, ils sont cool, <rire> donc, euh, je peux que vous le souhaiter. Et donc, je pense que, bosser pour eux, ça peut être sympa. Euh, Quarkslab, Lab, ils me laissent venir faire le zozo ici, et préparer un peu sur mon temps de travail, donc, ça est sympa. Et puis, bah, les, les gars de PiconFR, ils assurent, mais ça, vous allez voir pendant les, les deux jours à venir. Voilà, je pense qu'il me reste une minute de questions, trois minutes. minutes. Voilà, je suis tout oui. Juste, tu peux répéter les questions. Oui. Des questions, des, des avis. Non. Oui, vas-y. Non, mais du coup, je vais... Je... Alors, donc, la question, c'est, euh, si je prends l'exemple de Pylint, en quoi est-ce que GAST peut aider euh, à Pylint Est-ce que ça permettrait d'avoir un Pylint qui s'exécute en Python 3 et qui prend en entrée du code Python 2 La réponse est euh, non. Euh... Enfin, même si. non. Donc, la réponse est non. Mais euh, ce que ça peut faire, c'est que les personnes qui ont écrit Pylint, si euh, Pylint fonctionne en Python 2 et Python 3, ça veut dire qu'ils ont été obligés de gérer du code Python 2 quand tu exécutes pylint dans un, un environnement Python 2, donc il va falloir traiter tous les nœuds de l'arbre, toute la grammaire Python 2, et puis ensuite il va falloir traiter toute la grammaire Python 3. Et comme les grammaires sont différentes, eh ben en gros tu es obligé d'écrire pylint pour la grammaire Python 2 et pylint pour la grammaire Python 3. C'est ce qu'on a dû faire pour, enfin euh, c'est ce qu'on aurait dû faire pour Python. Et ça c'est énormément de travail. Mais en fait comme il y a quand même euh, beaucoup de choses en commun, tu as envie d'avoir une fusion des deux et puis de dire ben, voilà comment je vais traiter. Euh, le nœud print. Et tu t'en fous de savoir si ça vient du nœud Python 2 ou Python 3, tu sais juste quand tu as un print, voilà le sens que ça a, voilà comment le traiter. Donc ça donne juste une abstraction sur laquelle tu peux bosser, indépendamment du langage derrière. Par contre, le langage, il vient de l'interpréteur en cours. Parce que le parsing, il est fait par le module AST standard. Et ensuite, cette représentation, on va dire Python 3 qu'on a, eh a, on met juste une surcouche pour pouvoir traiter aussi le Python 2 si ça, ça avait été parsé par du Python 2. En gros, tu, tu, quand tu es dans gaz, tu n'as sais si, plus besoin de savoir si tu viens de Python 2 ou Python 3. Tu as un nouveau langage, qui est l'union des deux, dans lequel tu peux faire des prints euh, avec des calls ou des prints avec le mot-clé. Et tout ça est représenté de façon unique. Et comme ça, tu as juste à traiter cette représentation unique. Ça fait 500 lignes de code. Hein. C'était une toute petite pierre, mais euh, qui a permis, à, par exemple à Python de faire le saut euh, à Python 3 de façon euh, moins douloureuse. Une question au bout, là-bas Donc, la question est est-ce qu'il y a un overhead Donc, déjà, il y a un overhead qui utilise Python, donc on va passer sur ce troll-là. Et euh, oui, bien sûr, vu qu'on fait une copie profonde de l'AST. Donc, euh, alors on ne garde aucune référence sur un. à part pour les strings, mais elles sont gérées de, toute façon, de toute façon particulière en Python. Donc, on ne garde aucune référence sur les nœuds d'origine. Donc, euh, un petit coup de GC-Collect devrait te dégager l'ancien AST, vu qu'on a créé un nouveau. Mais par contre, donc, euh, tu ne vas pas doubler ta consommation de mémoire sauf le temps de créer l'arbre. Ensuite, euh, une fois que tu l'as créé, bah, tu as le temps d'avoir fait une copie. Donc ça, oui, ça, ça coûte. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que tu poses la bonne question par rapport au langage que tu utilises. Mais, euh, mais c'est discutable. Bon. Ben, merci beaucoup. Et puis, de toute façon, sinon, je, je crèche dans le coin pendant deux jours. Donc... On peut discuter. Allez, merci.